Je suis dans le bureau du boss, sur le fauteuil du boss, devant l'écran du boss Alors moi je voulais vous parler d'une petite chose aujourd'hui je, suis... je passe ma semaine à travailler le matin Et tous les matins je travaille avec une collègue qui nous a clairement dit qu'elle venait au travail C'était pas, faire... pas pour se faire des copains, pas pour se faire des amis, qu'elle faisait son taf et qu'elle partait et ça met tout de suite le ton, ça me jetait une sorte de petit froid. Euh, en plus, il fait pas chaud en ce moment, donc euh, encore plus glacial. Et depuis lundi, en fait, elle... Euh voilà, je, je bosse après un gros quart d'heure avec elle le matin et je me suis dit c'est dommage de, de, de, de passer euh, ce, ce quart d'heure à, à juste se contenter de pardon excuse-moi, pardon excuse-moi et, euh, et du coup hier j'ai euh, lancé la, la, la petite conversation, enfin j'ai essayé en tout cas il faisait vraiment très froid, moi j'avais les mains rouges, rouges de froid mais elles étaient complètement glacées et, euh, et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de gants, j'ai fait la remarque et juste ça juste, t'as pas froid aux mains et à partir de là, elle a commencé à m'expliquer qu'elle n'avait jamais fait froid aux mains, etc. Enfin, qu'elle... Elle, elle, elle a commencé à me parler en fait, et, euh, et du coup je lui ai posé des questions sur, sur son travail, combien de temps ça faisait qu'elle était dans l'entreprise, euh, euh, combien de temps est-ce qu'elle faisait ça, si elle aimait ça, je savais qu'avant elle était dans un autre service, donc euh, est-ce que tu préfères avant ou maintenant Et on a discuté pendant peut-être 5, 5 grosses minutes, mais maintenant du coup le matin quand elle me voit, elle a le sourire, euh, quand je la gêne, je lui dis excuse-moi, elle me dit non non pas du tout, c'est ma faute, je prends la place. Donc la relation a complètement changé et c'est beaucoup plus agréable parce que du coup maintenant, ben, euh, je sais que je vais de nouveau travailler avec elle la semaine prochaine, ben, je vais y aller le cœur léger parce que je sais qu'elle ne me déteste plus parce qu'elle euh, elle fait vraiment sentir que, que tant que tu lui parles pas, euh, c'est vraiment un ours en hibernation. Quoi. Donc voilà, donc euh, n'hésitez pas si vous avez ce genre de situation là à essayer de faire le premier pas, euh, soit ça passe, soit ça casse, vous avez rien à perdre de toute façon, donc euh, voilà, bonne journée et euh, allez